Ah, a mairie, à l'eau. J'avais mon problème. Les touristes poutent. Ah, et ça peut être par qui poutent. C'est comme le théorème du Balza, et par qui on s'y lave ennemi. Grâce à la chance. La Allo, à l'huile. Ah, mairie. Eh, dites, vous auriez pas un euh, petit emplacement de camping-car à 5 euros la nuit Eh non, on s'y ah, parce que bon, euh, comprenez, les autochtones, on se met dans leur jardin, mais. Ils comprennent pas notre mode de vie, tu vois. Ah, avec un petit joint comme ça pour se rendre heureux. T'as de la tout Ah, Amélie, allô Dites-moi, cherchez une scola pour dire un film. Qu'est-ce que ce film C'est un hein? film d'un jeune, c'est un maître scolaire et un terroriste. Faites une retournée de stage. Un terroriste entre avec un Kalashnikov et pour personnel scolaire et un maître devait écouter ça à un terroriste. Aïe hey Aïe